Vision Plus est un logiciel conçu pour vous accompagner depuis le lever officiel jusqu'au document final. Vous permettant d'améliorer le délai de livraison de vos projets et de répondre plus rapidement aux besoins de vos clients, Vision Plus est l'outil parfait pour réaliser vos projets d'arpentage d'une manière efficace et professionnelle. Il s'intègre à votre plateforme de dessin et s'impose comme la solution optimale pour assurer la précision et la qualité de vos documents officiels. Vision Plus permet de gérer les parcelles d'une manière automatique rendant l'erreur impossible. Notre puissant gestionnaire de parcelles permet de créer automatiquement des parcelles à partir de points ou de dessins existants. Il analyse la topologie de la parcelle en inscrivant que les mesures nécessaires et valide les mesures fixes afin de repérer les défauts du dessin. Le gestionnaire de parcelles génère également les descriptions techniques, les tenants et aboutissants et également les rapports de fermeture de parcelles. Et ce, à l'aide d'un modèle qui s'adapte exactement à vos types de travaux. Un autre élément très important de Vision Plus est son module de calcul COGO. Ce module incorpore toutes les fonctions mathématiques nécessaires pour la partie calcul de votre travail. Vous pouvez rapidement calculer des traverses, inverses, intersections et courbes, mais également trouver la meilleure ligne, la meilleure courbe, la translation-rotation par moindre carré, et beaucoup plus. Toutes ces fonctions interagissent simultanément dans le dessin et sont automatiquement inscrites dans le rapport final. Vision Plus offre toutes les fonctionnalités pour travailler avec vos carnets électroniques. Dans l'interface, on retrouve l'importation et l'exportation, l'ajustement des polygones, la validation, L'exclusion et la correction des observations, le dessin automatique du lever et la gestion du dessin selon les normes nécessaires. Toutes les manipulations effectuées sont inscrites dans le rapport final permettant un contrôle constant de vos données. Une autre fonctionnalité très utile dans Vision Plus est son gestionnaire de chaînes. En dessinant vos chaînes, vos Pécodes et codes de ligne sont automatiquement reconnus et dessinent les chaînes selon vos normes. Également, il est simple d'y apporter des modifications telles que changer un Pécode ou la direction d'une ligne. De plus, le gestionnaire de chaînes vous permet de créer des surfaces en quelques clics. Dans Vision Plus, les points et les notes sont associés aux différents p-codes afin d'associer les différents symboles aux différentes entités. Cette fonctionnalité permet une création plus rapide et plus précise d'un dessin à partir des données terrain. Si spécifiées, les notes transférées dans la base de données sont automatiquement dessinées. Cela effectue une révision rapide des notes terrain sans surcharger le dessin. L'outil d'emplacement de bâtiment est également une fonctionnalité très utile. Il est possible de placer, déplacer et faire pivoter une empreinte de bâtiment à l'intérieur d'une parcelle tout en respectant les contraintes établies. Nous obtenons alors automatiquement toutes les mesures nécessaires. À l'aide de cette fonction, dessiner des trous d'implantation est beaucoup plus simple et rapide. Vision Plus crée et facilite l'édition des profils et sections. En générant des graphiques de surface, il est possible de visualiser plus clairement les courbes verticales, les pentes et les différentes couches de matériaux contenues dans la surface. Vision Plus effectue également le calcul de volume complexe. À l'aide de quatre méthodes de calcul, cette fonctionnalité permet de vérifier les résultats d'une manière beaucoup plus efficace et ajoute de la précision aux preuves. La méthode de surface à surface permet de voir le remblai des planimétriquement afin de mieux juger le projet. La méthode solide, elle, permet de calculer des surplombs, des solides complexes et des trous. Ces différentes méthodes de calcul fournissent des résultats qui seraient inimaginables en utilisant la méthode de calcul de volume standard. La création, l'édition et la triangulation des surfaces sont également des fonctionnalités prises en charge dans Vision Plus. En sélectionnant les points et les lignes de discontinuité, nous pouvons trianguler et créer automatiquement un contour. Par la suite, il est possible d'inverser les triangles, créer des trous, simplifier les points, tailler le contour, ajouter différentes couches de matériaux et beaucoup d'autres fonctions qui simplifient la gestion des surfaces. Dans Vision Plus, les fonctions sont ajustées selon votre facteur d'échelle combiné. Celui-ci peut être spécifié ou calculé à partir de points connus. Ainsi, le dessin représente les mesures terrain d'une manière beaucoup plus claire et représentative. Depuis 25 ans, Vision Plus est l'outil le plus utilisé par les arpenteurs géomètres. Ces fonctionnalités qui s'adaptent aux besoins du marché aident grandement les professionnels à réduire les délais de livraison des projets et répondre plus rapidement et plus précisément aux besoins des clients.